J'avais depuis longtemps envie d'écrire autour de, de l'élément aquatique, de l'eau, des profondeurs, du monde silencieux, du trouble et, et de la crainte de la vague qui peut nous submerger de l'absence aussi de respiration, de l'apnée, qui peut être aussi, euh, non pas une rétention du souffle, mais peut-être euh, une rétention euh, de la mémoire, du désir aussi. La phrase arrive comme la vague sur le sable. Ça se passe très vite, ça se passe pour les poèmes blocs. Ça se passe en une fois. Ça arrive. Alors les poèmes blocs, c'était des poèmes au départ qui n'étaient pas destinés à la publication. C'est Christine qui m'a encouragée à les publier. C'était des choses que je faisais pour moi seule. Et je trouve... que dans le désir, parfois, il y a euh, ces deux rythmes possibles. Celui euh, du poème qui est construit et puis euh, celui de la déferlante qui arrive comme ça et... sans véritablement de forme. Ça survient. Non, Les deux choses se sont faites en même temps. Mais il y avait une part qui, au départ, les poèmes... C'est le manuscrit que j'ai envoyé aux éditions Cailloux des chemins, il y avait les poèmes. Et à côté, il y avait cette chose pour moi seule, ces poèmes blocs. Et puis un jour, euh, j'ai envoyé un poème bloc à Christine, et voilà, elle a peut-être pensé que ça serait bien de mêler ces deux choses. Et ensuite, les poèmes blocs euh, ont trouvé leur place euh, naturellement euh, au milieu finalement de ces petits coquillages que peut-être sont les poèmes. Il y a ces petits coquillages comme ça. Et puis, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a, a l'eau qui arrive. <rire> C'est pas nouveau pour moi euh, d'écrire de cette façon-là. C'est juste que pour l'instant, je l'avais pas encore montré et je l'avais envoyé à aucun éditeur. Mais quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais aussi euh, j'écrivais aussi la chair. J'écrivais pas que euh, j'écrivais pas que des des poèmes euh, peut-être euh, elliptiques ou euh, en tout cas, loin du, loin du désir. <rire> en moi se dresse maintenant le mégalith, les eaux ardents qui le convoquent. Rien ne se fait désormais sans l'éloge de l'ombre, l'absence. Il y a des fourmis parfois dans les mains, dans le corps, parfois il y a des fourmis et des draps blancs de neige, des rouges comme qui dirait ne pas vouloir les voir. Ma langue est devenue une statue, mon sexe crie sa vengeance, je ne serai jamais la gardienne du temps que tu veux me mettre à l'épaule ou os au cartable de petit enfant. Je suis devenue comme un linge privé de toute fantaisie, aucun motif ne court plus sur ma ligne vivante. Je suis devenue un gant noir ou un outil, le rien de toi qui me reste est un vestige que je voudrais faire fondre au-dessus d'un silence.